Et si votre prochain projet de construction était un bâtiment en terre crue, comme celui-ci La terre. Cette matière première si commune est une des solutions de construction les plus pertinentes face aux enjeux actuels. Écologique et sain, ce matériau présente de multiples qualités constructives et esthétiques applicables à l'architecture contemporaine. Mais pour en arriver à ce résultat, il est nécessaire de passer par la pratique et de s'entourer de spécialistes. Alors pourquoi ce MOOC, nous direz-vous Eh bien, il constitue le support idéal pour vous proposer une introduction qui vous donnera les clés nécessaires pour bien débuter votre projet en terre crue. Vous êtes prêts Alors venez avec nous Durant cinq semaines, nous vous présenterons les différentes techniques de construction, les terres à construire, la réglementation et bien d'autres sujets. Des architectes, des maîtres d'ouvrage et des constructeurs partageront leurs expériences avec vous. Gratuit et 100% en ligne, le MOOC Construire en Terre Crue aujourd'hui vous permettra de mieux connaître le matériau, ses principes de fabrication et d'application, mais aussi la filière et ses acteurs. Vous êtes architecte, aménageur, maître d'ouvrage ou maître d'œuvre, artisan, ingénieur ou particulier On vous attend dans notre labo, alors inscrivez-vous dès à présent sur mooc-bâtiment-durable.fr.